Bonjour à vous, merci à tous d'être là. Euh, je me présente donc Agnès Végerbert, porte, votre porte-parole, euh, porte-parole de l'association Foulard Rouge. Euh, je suis aide Soignante, maman de quatre enfants. Euh, merci à vous tous d'être là et de nous soutenir. Euh, J'étais avant sur le groupe de John Christopher Werner. Euh, j'ai voulu faire l'union parce que je pensais que l'union fait la force avec notre association. Euh, il il s'est avéré que ça n'a pas été possible. Du coup, j'ai été congédiée, ce qui est bien dommage car j'étais vraiment sûre de moi en pensant que l'union ferait notre force. Bon, apparemment, ce n'est pas le cas de l'autre côté. Euh, j'ai préféré choisir la légitimité. Euh, quand j'étais sur le groupe, j'ai pointer certaines défaillances qui se sont avérées vraies, c'est donc pour ça que j'ai fait le choix de rejoindre l'association. Et maintenant, quand je vais dans les médias, devant les députés, j'ai un poids, je suis membre d'une association, je ne suis pas un groupe Facebook de 30 000 personnes. Ce qui est beaucoup plus simple pour moi, euh, étant donné que je suis porte-parole, euh, avoir aucune légitimité, ce n'était juste pas possible. John Christopher Werner a créé sur Hello un appel aux membres pour nous rejoindre avec cotisation, car il avait créé une association, mais il n'y avait pas de statut légal. Donc, à ma plus grande satisfaction, heureusement, Elo Asos a bloqué les fonds et vont rembourser tous ceux qui y ont adhéré. Ce qui est très très bien. Donc, quand j'ai demandé l'union des foulards rouges, groupe et page, euh, on m'a congédiée euh, sans préavis. Ça s'est fait comme ça d'un coup. J'ai pas tout, tout à fait compris. <rire> J'ai voulu aller sur le groupe et bim, j'y étais plus. Donc bon, après, c'est pas grave. Je continuerai toujours à me battre pour les foulards rouges. Je continuerai toujours à aller dans les médias, voir les députés pour qu'on se fasse entendre. Et j'espère que vous continuerez à nous suivre euh, tout le temps qu'on luttera contre les Gilets jaunes. Bonne fin de journée.